Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je me présente Vincent Cherrier. je suis formateur et consultant pour Feu en sécurité incendie et évacuation. Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter toutes les astuces et toutes les recommandations et tout ce que vous pouvez mettre en place à la maison pour vous protéger en cas de départ de feu, d'incendie, d'huile de, de casserole en feu. Euh, que ce soit au niveau du barbecue, que ce soit au niveau euh, d'un appareil électroménager. Voilà, bref, tout ce que vous pourrez savoir et mettre en place pour que vous puissiez intervenir correctement sur un départ de feu à la maison. Pourquoi cette démarche Tout simplement parce que je travaille essentiellement en entreprise en présentiel et j'ai énormément de retours au fil des années et cela m'a, je vous avouerai, énormément motivé à diffuser le plus possible toutes les possibilités qu'on peut mettre en place pour pouvoir réagir de façon le, la plus appropriée possible face à une situation de ce genre. Donc restez bien attentifs et surtout n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt, j'espère.